Et que les gens se disent, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais ça demande... Le, le, le problème qu'on a, c'est que souvent, ça demande une génération. Et là, on n'a on, on, on pas tellement le temps, quoi.